Vous croyez que vous ne votez pas, pas là. Vous vrai, voyez tout Paris bloqué fait. Vous voyez le nombre de vrai, voleurs ouais. On ne parle pas avec vous, on n'a pas envie de parler avec vous. Si vous voulez parler avec quelqu'un, Ne parlez pas avec moi, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on m'entende. Déjà, si vous voulez parler avec quelqu'un, respectez-le un peu, monsieur. C'est pas en arrivant en Alors, sur les gens. On arrive au feu rouge. Le feu rouge est bloqué par 10 mecs. C'est « signe ma pétition » ou « tu passes pas ». Les gens qui supportent et qui signent la pétition, c'est pour passer le putain de feu rouge. Vous êtes monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, un a grand gros menteur. Gros oui, menteur, allez le me faire monsieur. en caméra cachée. Justement Parce que quand vous êtes là, c'est tout le monde illégaux, tout le monde C'est hein. Sur le terrain, vous monsieur. me Ah me oui Oui, moi je suis sur le terrain pour dire des conneries. Et je pompe des heures avec vos conneries. Ah oui, bien sûr. Et là, il n'y a plus personne pour nous écouter. Pour dire des conneries pareilles. Ouais. Vous voyez des conneries pareilles. Oui, qu Qu'est-ce que vous voulez de plus Vous, vous dites un... des conneries, monsieur. Qu'est-ce que, quoi, qu que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez Vous êtes sérieux Qu'est-ce que vous voulez ah. de plus Qu'est-ce que vous que voulez de plus On a eu quoi On a eu quoi, monsieur On est 65 millions à essayer de bosser. On va payer mais avec vous, nos impôts vous, toutes ces conneries. Là. Mais vous croyez qu'on ne bosse pas On a payer. Vous croyez qu'on ne bosse non, pas et qu'on ne paye pas d'impôts, non Vous gagnez combien par dire ça Vous 3 000 euros. 3 000 euros on fait pas la moitié de bon bah ce que tu gagnes, Earnhard, wow, on et on paye comme toi. Et alors, et alors On paye, on paye, je paye taxe habitation, taxe, taxe foncière, de revenu. TVA! 20% TVA! Et j'ai zéro Tu de quoi? Casse-toi avec tes 3000 euros! Casse-toi, espèce de fou! psychiatrie! C'est psychiatrie! On psychiatrie! Toi, t'as pas besoin, toi! Toi, tu touches 3000! On touche même pas ça, nous! Tu touches 3000 et tout, ce là! Nous, on touche même pas la moitié de ce que tu gagnes! Voilà Casse-toi Et Casse tu sais combien je paye Casse d'un Casse-toi avec tes trois mille balles On touche même pas ce que tu gagnes Hé hey. On touche pas même pas la moitié ce que tu gagnes Connard Casse-toi Casse